la psychologie positive dans le sport c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec mais avant d'aller plus loin tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous pour être sûr de ne louper aucune vidéo et tu peux également appuyer sur le pouce bleu pour dire que tu aimes ces vidéos et ensuite, regarde dans la description aussi, il y a plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi. Alors, la psychologie positive dans le sport, je vais te dire dans cette vidéo ce que j'en pense, quels sont euh, un les bons points et 2 euh, les limites selon moi. Le premier point déjà, c'est de voir que le bon point, c'est qu'au moins, ça met dans une posture qui est active. En tout cas, si tu utilises de la psychologie positive dans ton sport pour que soit active, c'est-à-dire quoi ça veut dire que tu vas Prendre le temps dans ta tête de te répéter des, entre guillemets, des bonnes choses. Pourquoi je dis entre guillemets Parce que à chaque fois, les choses, si tu regardes ces vidéos depuis un moment, tu vois qu'elles sont et bonnes et mauvaises à la fois et soutenantes et challengeantes. Du coup, c'est en relation à mon objectif. Est-ce que si je dis que je suis excellent, est-ce que c'est une bonne chose plutôt que de dire que je suis nul Tu vois, donc ça se peut que ce soit bien que tu dises, ça se peut que ce soit mieux en relation à ton objectif, que tu dises « Ok, je suis excellent » et de faire des choses de mettre des choses en place pour te dire que tu es excellent afin de progresser en ce sens plutôt que de te dire bah je suis nul pourquoi parce que si tu te dis je suis nul tu vas avoir du coup des émotions derrière de mal qui vont engendrer des actions euh, qui sont en lien avec ses premières pensées et donc tu auras des résultats qui viendraient qui vont venir confirmer le fait que tu te sens nul ok alors maintenant ensuite les limites de la psychologie positive selon moi c'est que déjà quand on dit psychologie positive ça veut dire qu'elle a une psychologie négative et donc c'est important de voir encore une fois cette psychologie positive en relation à quoi et de voir que dans la vie eh bien si tu dis ok je vais faire de la psychologie positive mais tu appliques ce concept bêtement et eh bien à ce moment, tu vas faire l'autruche. Je me rappelle d'un joueur de, de foot que j'avais accompagné. Et eh bien, lorsqu'il avait loupé un coup le ballon, et essayait de se dire quoi Ah bah, ce n'est pas grave, je vais faire mieux la prochaine fois, euh, etc. Mais à ce moment, quand je lui avais parlé, je lui ai dit Ok, et tu penses pas que là tu fais l'autruche Il me dit Ouais, non, en fait, je me mentais parce qu'il était frustré. C'est-à-dire qu'il avait une psychologie positive, mais derrière, c'était un gros frustré en relation à ce match parce que c'était à côté de ce qu'il voulait. Et donc. À ce moment-là, c'est important du coup de remplacer quelque chose qui peut être vu par le euh, les, le sens commun comme psychologie positive par une bonne psychologie négative qui peut être vue par le sens commun en mode la coup de pied aux fesses, thérapie. En mode, bah, tu sais quoi, là à ce moment-là, non, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait clairement, c'est nul. Moi, je suis excellent, mais ce que j'ai fait, c'est nul. Je mérite dix fois mieux que ça. Et maintenant, je vais me botter les fesses pour faire dix fois mieux parce que je mérite d'avoir mieux. Et à ce moment-là. Là, on a la psychologie positive et la psychologie négative qui peuvent être aussi bien l'une que l'autre. Pourquoi Parce que quand tu vas dire psychologie positive, alors tu es en train d'ignorer une partie de la réalité. Parce que tant qu'on sera dans ce monde de matière, de dualité, il y aura toujours, toujours, toujours, toujours, et ça c'est une loi universelle, autant de bien. Autant de mal, autant de soutien que challenge, autant de douleur que plaisir, autant de chaud de froid. Et plus tu vas polariser une chose en mode "Je veux absolument être dans le positif", plus tu vas culpabiliser quand tu vas être dans le négatif. Quand tu dis bah, je m'en fous, je suis qui je suis, et si c'est positif et si c'est négatif, bah, c'est pas grave, je continue d'avancer". Alors tu ne prends plus la tête et tu cherches plus à polariser une chose ou l'autre parce que dès que tu cherches à avoir quelque chose, et eh bien automatiquement, vu qu'on est dans le monde d'existence, l'opposé apparaît, et donc le fait même de vouloir avoir une chose crée le fait de fuir son opposé. Alors que quand tu veilles les deux, bah, t'as avant J'avais une, une sportive de haut niveau, d'un niveau international sur un sport individuel, qui elle, je me rappelle lors d'un podcast, euh, parce qu'elle avait fait plus de 3 mois de psychologie positive, et elle n'avait pas eu les résultats, et derrière, elle vient en mode, nous, en deux semaines, son problème était résolu. Elle dit, ouais, bah, c'est bon, la psychologie positive, non, à un moment donné, c'est, il faut y aller, on va dans les zones d'ombre, on va voir les choses moins bien, et on en fait une force, on extrait la valeur, et là, on peut vraiment passer à travers. Donc, psychologie positive, oui, si tu, si tu restes dans le principe actif, qui est positif, donc l'étymologie même de positif, c'est le principe actif, et pas que tu ailles dans un positif, c'est juste le plaisir, c'est juste le soutien, c'est juste les bisounours. Hein? Tant qu'on sera dans ce monde de dualité, si tu veux atteindre ton objectif, tu devras et être soutenu d'un côté et te challenger de l'autre et connecté à la partie gentille en toi et également à la partie animale qui a envie de se dépasser pour atteindre ses objectifs peu importe ce que les autres veulent penser. Mais en tout cas, déjà, si tu changes ton discours interne plus positif à court terme, ça reste ça reste bien déjà et tu vas quand même progresser. Et après, comme disent les sportifs une bonne dépôt et tu passes à un niveau supérieur. Donc voilà pour cette vidéo. Tu peux mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe où on verra un où tu en es aujourd'hui, B où tu veux aller et ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point A au point B et comment tu peux débloquer tout ça le plus rapidement possible. Et sinon, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao